Bonjour à tous, alors oui on geek un petit peu parce que Sarah est le passé de... De pas grand chose niveau web à youtubeuse. Euh, ouais, Instagram, euh, ouais. LinkedIn euh, sur LinkedIn. Ouais. Euh, si vous n'avez pas encore vu ses vidéos, allez-y euh, sur sa chaîne YouTube. C'est vraiment top. Ouais. C'est vraiment top. Bon, dernièrement, je n'ai pas posté grand-chose sur YouTube. C'est plus euh, LinkedIn. Oh, ou ouais. Instagram. <rire> Alors, si je m'éloigne un peu, je te propose qu'on enlève nos masques. Okay D'accord. Comme okay, ça, ça, tu marche. seras mieux et on okay. nous entendra mieux. Bah, coucou tout le monde. Mais je reste à distance. Du coup, ce que je vous propose durant ce temps, c'est que... On lève-le carrément Ah, j'enlève carrément. Okay. Ouais, parce qu'on ne va pas sur BFM et tout. Euh, sera... <rire> C'est bien On est bien là Ok. Donc, euh, le, le principe est le suivant. Je vais poser quelques questions à Sarah. Elle va nous partager euh, qui elle est, ce qu'elle fait, euh, comment elle a réussi ces derniers temps aussi à, à trouver des clients à travers les réseaux sociaux. Euh, et ce qui est intéressant, c'est la rapidité à laquelle euh, tu as fait ça. Du coup, bah, moi, je la connais bien. Sarah, je te poserai des questions euh, euh, pour faire ressortir euh, comment tu as réussi. Et puis, vous aurez aussi l'occasion de poser des questions. Ça va comme programme Et Sarah a aussi prévu quelques petits temps euh, avec vous. Euh, ok. Euh, Sarah, je te propose euh, déjà de te présenter. Oui. Alors Et je puis, suis... comme ça, on y va. Eh bien, bonjour tout le monde. Donc Moi, je suis Sarah, j'ai 35 ans. Et j'ai deux enfants. Alors moi, j'ai euh, travaillé 10 ans dans les ressources humaines. Hein, j'ai fait un master euh, RH en alternance. Et puis, euh, j'ai essentiellement travaillé en recrutement gestion des carrières. Et je me sentais pas trop à ma place, en fait. J'avais ce masque social comme beaucoup de personnes. Et euh, j'étais pas du tout authentique dans mon travail. Moi, je suis, voilà, je suis hypersensible. Hein, je parlais avec Virginie depuis peu. Euh, je ne savais pas que j'étais comme ça. Et finalement, euh, voilà, j'étais pas du tout épanouie. Et j'avais pas l'impression d'aider les gens dans mon travail. Et, euh, et, et ce déclic en fait par rapport au fait de se dire euh, oui mais j'ai envie de me barrer euh, de mon job ça va pas du tout c'est plus arrivé en fait après euh, quand je suis revenue de mon congé maternité pour mon premier enfant donc je me suis posé des questions existentielles euh, voilà je fais un bushy job ce genre de choses et euh, après donc je me suis dit j'aimerais bien me lancer à mon compte et j'étais euh, pendant mon congé maths en fait j'ai testé un petit peu des projets aider des personnes à chercher un job parce que c'était mon métier comme j'étais recruteur avant et, euh, et après c'est ce que j'ai fait et je me suis rendue compte que ce n'était pas vraiment ce que je voulais, parce que les personnes arrivaient à en trouver un job, c'était facile, c'était un peu mon expertise. Et après, elles me posaient des questions, mais Sarah, comment tu fais pour être toujours positive euh, Toi, tu as envie d'être entre entrepreneur, ça m'intéresse, et tout, ton parcours, etc. Et après, je me suis dit, bah, j'ai une révélation, en fait. Euh, et euh, voilà, moi, je suis très croyante. Et puis, c'est un, voilà, un peu comme ça. Et après, je me suis dit, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est la reconversion, aider les gens à trouver leur voie. Parce que ces personnes, souvent, elles exerçaient un métier qui n'était pas du tout en accord avec, euh, avec leurs valeurs. C'était juste par rapport à leur diplôme. Et, euh, et après, j'ai fait un « avant de rencontrer Lingen ». Donc, après, je me suis dit « je vais faire ça ». J'étais encore salarié en congé maths, et euh, je me suis dit bon euh, je vais mettre je vais euh, il faut quand même que je quitte mon job j'ai fait un abandon de poste que j'avais pas droit au chômage mais au fond de moi je savais que euh, mon entreprise allait cartonner même si c'était euh, très vague voilà j'avais cette conviction mais j'étais très nulle en marketing très nulle en vente euh, je savais très bien ce que je voulais faire mon offre était précise mais c'était vraiment pas assez quoi pour réussir et euh, je suis chrétienne donc j'ai rencontré Lingen dans son église dans mon église et euh, il s'est présenté en tant que business coach et je me suis dit, euh, j'ai benchmarké auprès de trois personnes, j'ai pris deux mois à me décider. Et, euh, et là, ça a été vraiment le prix, l'investissement pour ma transformation. Voilà. Cool, super. Et du coup, bah, dis-nous aujourd'hui, euh, qui tu aides, euh, comment tu les aides et pourquoi tu les aides Alors, le pourquoi, tu nous l'as déjà oui. dit, mais qui oui. tu aides et comment tu les aides oui. plus précisément Alors, j'aide les femmes. À trouver leur voie, à prendre, euh, prendre position et conscience de leurs talents pour qu'elles aient un fort impact euh, dans leur métier, que ce soit en tant que salariés ou entrepreneurs. Voilà. Et comment tu les aides plus concrètement Alors, Tu comment... disais que tu avais une offre hyper oui. précise, c'était plus sur. Euh, c'était pas hyper précis dès le début sur Mais, le comment allais le ouais, délivrer. En fait, le comment, en fait, j'ai benchmarké un peu ce qui se faisait. Et en fait, mon programme, je l'ai créé en fonction de, moi, mon background en ressources humaines. Comme j'ai travaillé 10 ans et euh, moi, j'étais un peu dans la gestion des carrières, etc. Finalement, même si je n'aimais pas mon job, j'ai repéré pas mal de choses. Donc, ce qui n'allait pas chez les personnes pour... Euh, euh, pour qu'elles puissent prendre conscience de leur talent, avoir confiance en elles, ce genre de choses. Et, euh, et finalement, j'ai vu, j'ai intégré aussi un peu des vents personnelles, et j'ai vraiment écouté mon intuition. Voilà. C'est un peu une, une prise de risque. Ma première cliente, euh, elle me connaissait déjà un peu, donc elle m'a fait confiance. J'ai fait quelques boulettes, j'avoue, mais euh, j'ai quand même vu la transformation. Et pour moi, c'est vraiment... Euh Très gratifiant de voir des personnes qui arrivent au départ, qui sont perdues, euh, qui sont très malheureux en, au bord du burn-out. Elles sont vraiment maux, enfin, dans un état catastrophique. Et petit à petit, en fait, je vois la transformation. Bah, je suis très positive. Donc lors des sessions, c'est vrai que je leur transmets cette énergie. et Elles arrivent à croire en elles. Et je vois petit à petit, euh, bah, elles arrivent à trouver leur voie. Donc pour moi, c'est vraiment... Euh, très gratifiant. Est-ce que tu veux nous dire plus précisément ton programme, il consiste en combien de temps, oui. il y a Alors, quoi dans programme, ce programme Oui, pardon, je ne suis pas très précise quand je réponds. Non, non, t'inquiète, je suis là pour <rire> ça. <rire> Moi, je vais dans tous les sens. Alors mon programme, en fait, il dure quatre mois, euh, les, voilà, j'ai quatre étapes et finalement les personnes, au départ, l'étape qui est plus longue, c'est que je les aide à faire le diagnostic un petit peu de leur situation actuelle. En fait, ce qui ne va pas, en général, mes clientes, elles ont, plus, euh, elles ont à peu près dix ans d'expérience. Et, et finalement, euh, je, là, c'est la phase la plus importante parce que je les aide aussi à prendre conscience de leur zone d'excellence, vraiment. Parce qu'au départ, elles se disent euh, « je ne sais rien faire, euh, Sarah, je n'ai pas d'idée. » Et là, à la fin de la première étape, elles savent vraiment ce qu'elles veulent, en fait. Enfin, ce qu'elles valent. Et comment tu, le, tu délivres ça C'est des sessions de coaching oui, C'est combien d'heures C'est quelle voilà. fréquence Alors, c'est des sessions de coaching hebdomadaires. Euh, c'est euh, entre 1h et 1h30 par semaine pendant 4 mois, voilà, sur Zoom, en individuel. Et là, je suis en train de proposer un format plutôt collectif, parce que je commence à plus trop avoir de, de place pour, pour gérer les personnes individuelles. Quoi. Voilà. Et donc, il n'y avait, avait pas de formation en ligne, il n'y avait pas bah, d'autres coachs Rien voilà. du tout. Voilà. En fait, les personnes me font confiance. Euh, je pense que c'est ça qui est important. Enfin, moi, les personnes, elles se sentent très à l'aise avec moi et elles m'ont fait confiance assez rapidement. Et en toute franchise, moi, mon programme sur 4 mois, je n'avais pas terminé en intégralité. Hein. J'avais les grandes étapes. Et avec ma première cliente, ben, j'ai un peu fait aussi au fil de l'eau. J'avais une ligne directrice. Et c'est pour ça que c'est bien de ne pas attendre d'être parfait. Mais quand même d'avoir les premiers jalons pour accompagner la personne. Et puis, je me suis améliorée au fil du temps. Voilà. Okay, top. Euh, comment tu t'es... Tu parles du tarif si tu as envie oui. d'en de, parler. Hein, mais comment tu as défini ton tarif Comment ça s'est fait Alors, mon tarif, ben, j'ai regardé un peu la, la concurrence. Et, euh, et en fait, j'ai écouté aussi mon intuition. Enfin, après, vous allez dire, c'était un peu... Euh, banal, mais clairement, je pense que les gens savent ce qu'ils veulent dans la vie, mais ils n'osent pas s'écouter. Et moi, depuis que je suis entrepreneur, je m'écoute. Moi, je ne savais pas prendre des décisions toute seule. Hein. Je demandais toujours des avis à mes copines et tout. Et là, en fait, je m'écoute, en fait, vraiment. Donc, et euh, et j'ai jamais pris d'autant bonnes décisions. Voilà, euh, décision. euh, Aujourd'hui, les gens, quand ils te voient, bah, ils voient en toi quelqu'un qui a très confiance... Euh... Ouais. En toi, mais ce n'était pas le cas quand tu as démarré dans le coaching. Est-ce que tu veux nous en dire oui. euh, bah Déjà, pour faire un exemple, bah, l'année dernière, j'étais venue en février à ton immersion. J'étais très réservée. J'étais dans mon coin. Euh, je ne savais même pas ce que je voulais faire. J'étais encore salariée. Enfin, J'avais un peu peur de tout. Et, et finalement, en fait, je trouve que l'entrepreneuriat, ça m'a appris à me dépasser. Parce qu'à chaque fois, je fais des choses qui me faisaient peur. Par exemple, ma première vidéo sur LinkedIn, mmh. moi, j'étais en panique. Et c'est LinkedIn qui m'a forcé. Il m'a dit « Mais Sarah, <rire> mais tes clients sont là-bas. »« Mais j'ai dit :« non, je ne veux pas, mes anciens collègues. » Et je voulais même cacher euh, le nom de mon ancien employeur pour pas qu'ils voient mes vidéos, parce que je parlais un peu de ce qui se passait dans mon travail. Et puis, heureusement qu'il m'a forcé parce que c'est grâce à LinkedIn que j'ai eu mes clientes. Quoi. Ouais. <rire> Donc, cool. Bah, ouais. Du coup, on, on peut parler un peu de LinkedIn. Hein. Encore une fois, vous, si vous avez des questions, notez-les. Ouais. Vous aurez l'occasion de les poser. Parlons de LinkedIn. C'est ce qu'on euh, leur a promis. Comment tu as trouvé tes premiers clients sur LinkedIn Comment tu utilises LinkedIn Parle du principe que tout le monde est un plutôt débutant sur LinkedIn. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais leur, leur dire euh, Alors déjà, euh, sur LinkedIn, ce qui est bien, c'est que je pense en plus dans le coaching, vos premiers clients, ça peut être vos collègues. Donc euh, moi, c'est ce qui a été, ça a été le cas pour moi. C'est pour ça que ça peut être pas mal. Après, euh, ce qu'il faut... Moi, je pense que là, aujourd'hui, mon profil est optimisé, mais au départ, il n'était pas terrible. Moi, j'avais 100 contacts quand j'ai commencé en mai. Comme j'étais recruteur, j'avais juste la fonction expert pour les salariés, pour chercher mes candidats. Mon profil était vraiment pourri. Après, je l'ai vraiment amélioré au fil de l'eau. Euh, pour vous faire, en fait, un petit peu le petit euh, parcours, moi, j'ai commencé à poster des vidéos en mai. Je faisais ça un peu de manière aléatoire, c'était pas précis, je postais à peu près trois fois dans le mois des vidéos, et j'avais quand même quelques vues. Euh, j'ai commencé à avoir un peu de notoriété comme ça, et vraiment, en fait, depuis le mois de novembre, en novembre, je poste vraiment régulièrement, le mardi, j'ai remarqué qu'il y a plus de vues le mardi le jeudi, tôt le matin. Et c'est vrai que là, j'ai eu beaucoup plus d'interactions, au point même que maintenant, sur LinkedIn, je ne fais plus de prospection d'inconnus. En fait, simplement avec mon contenu, euh, comme j'ai des gens qui interagissent par rapport à voilà, mes vidéos, euh, euh, j'ai suffisamment de prospects à, avec qui je peux échanger pour pouvoir proposer un appel. Parce que c'est ça, en fait, le but, c'est d'avoir de, de bonnes conversions. Euh, est-ce que, vous, je... Est -ce que tu, veux... Des... tu veux rentrer un peu plus ouais. dans le détail sur Alors, comment les... tu les as contactés oui. Comment tu les as trouvés Qu'est-ce que tu leur dis ouais. Alors, ce que j'ai fait, c'est que déjà, euh, les personnes, quand ils voyaient euh, mes vidéos, en général, ils likaient mes publications, mais les personnes, parfois, n'envoient ne pas, des... pas des demandes de connexion. Donc, moi, suis... c'est vrai que je suis très sociable. Le truc aussi sur LinkedIn, c'est que, en fait, dans les réseaux sociaux, moi, j'y étais pas hein, avant le mois de mai, j'existais pas. Et euh, le truc, c'est être très sociable avec les gens, mais vraiment être sympa. C'est-à-dire euh, faire des commentaires, euh, pas des commentaires « ouais, c'est super », mais vraiment encourager les gens, vraiment. C'est vrai que les gens sont malheureux, je trouve, et ils ont vraiment besoin de voir la lumière et, euh, et de voir qu'on est vraiment bienveillant. Donc, moi, du coup, ce sera le conseil. Euh, quand vous faites des commentaires, euh, faites-les auprès de comptes euh, qui ont vos, vos prospects, éventuellement. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et parfois, il y a même des personnes qui « like » mes commentaires. Euh, et puis après qui me demande en contact par rapport à des commentaires. Donc ça, c'est pas mal. Euh, par rapport au contenu, euh, moi je dirais, alors par rapport aux les vidéos, j'ai fait quelques petites erreurs, mais j'ai remarqué que les vidéos marchent bien si on a un hook, en fait vraiment, les trois premières secondes, quelque chose de très accrocheur. C'est-à-dire, parce que moi, mes vidéos sont assez courtes, il faut qu'elles durent à peu près deux minutes, mais euh, vraiment, parce que les gens, dites-vous bien qu'il y a énormément de contenu, il faut qu'ils aient envie de s'arrêter sur, euh, bah, sur, sur ce que vous allez faire. Quoi. Donc, que ce soit les posts à l'écrit ou euh, sur les vidéos, vraiment avoir quelque chose de très accrocheur. Euh... Et justement, tu parles beaucoup, tu fais pas mal de storytelling, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus dans tes vidéos Oui, alors moi des vidéos, ce que les gens me disent, les retours que j'ai, c'est que je parle en fait, je connais très bien mes prospects et je parle leur langage. En fait, comme maintenant j'ai plus de clients, j'ai plus d'appels, moi je m'inspire dans mes vidéos de ce que les personnes me disent. Et souvent, en fait, les femmes avec qui j'échange, elles étaient comme moi il y a deux ans, deux ans et demi, donc j'essaye de... Euh, bah de parler leur langage. Et c'est vraiment la clé, moi, je trouve. Hein. C'est dans tout contenu. Je pense. Mais tu te rends aussi pas mal vulnérable quand oui. tu, tu parles vraiment des difficultés que toi oui. tu as eues, est-ce que tu veux nous en dire un peu oui. plus ça je parle en fait des difficultés que j'ai eues à être moi-même au travail, à faire semblant euh, mmh. voilà, que j'ai eu mon job, que j'aimais pas à, jamais, à part dire non euh, à être euh, aussi se laisser un peu envahir sur une charge de travail importante donc finalement je parle en fait de la douleur que j'ai eue que j'ai vécue et les gens s'identifient et ils ont vraiment besoin de ça en fait les personnes s'identifient à ce que vous allez euh, à votre contenu quoi, pas simplement alors apporter de la valeur, oui, euh, euh, par rapport à comment vous pourrez les aider à se transformer, mais aussi que vous puissiez comprendre leur douleur. Ça, c'est très important. L'empathie. En fait, les personnes ont vraiment besoin euh, de sentir euh, que vous êtes empathique aussi par euh, votre activité euh, sur, euh, sur LinkedIn, par exemple. Et euh, ça t'a pas gêné de parler de ta famille, de même montrer... Je sais pas si t'as montré tes enfants, toi, sur les non, vidéos Non, en fait, non. ils montre pas de face. Euh... Mais c'est vrai, par exemple, j'avais parlé euh, du racisme. Euh, mmh. J'avais fait un article, euh, Les articles ça marche pas trop sur LinkedIn, il n'y a pas trop de vues, moi j'aime bien écrire, au début j'en faisais plein après j'ai arrêté parce que personne ne regardait mmh. mais, euh, mais sinon euh, j'en avais fait un qui avait quand même assez bien marché sur le racisme donc j'ai parlé hein, de l'histoire de mes parents et qu'ils ont galéré pour s'intégrer et les gens étaient vraiment très touchés quoi, voilà donc vraiment hum, je pense que c'est toi qui m'as appris Linguette, je te remercie, mmh. tu m'as dit Sarah tu veux <rire> parler de tout, à partir du moment insultes personne, et vraiment cette règle je la garde en tête et <rire> <peu libère. Ouais. rire> Génial. Voilà. Génial. Euh, avant de... Tu, tu voulais nous partager un truc sur LinkedIn, oui, précisément, je en fait, je voulais juste je te dire, sur LinkedIn, maintenant, euh, bon, j'ai un peu évolué. Donc, aujourd'hui, j'ai voilà, à peu près 1200 contacts. On avait 100 en mai. Et c'est vrai que je ne suis pas au taquet, vraiment, mais je pourrais monter encore plus vite. Euh, le truc, c'est que, Maintenant, il faut que ce soit qualitatif. Le but, c'est que ça me fasse des appels. Euh, là, aujourd'hui, avec ce que j'ai, j'ai suffisamment de matière pour avoir des appels. Voilà. Mais le truc, c'est que le profil, déjà, les gens, moi, je vois, quand ils voient mon profil, enfin, quand ils m'appellent, ils disent « Ah ouais, ton profil est super !» Bref, c'est les retours qu'on me fait. Et déjà, moi, ce que je vous conseille, c'est au niveau, euh, quand vous mettez votre, euh, votre phrase d'accroche pour dire ce que vous faites, en fait, ne pas, pas les... mettre simplement « j'accompagne un tel », mais mettre aussi des mots-clés, en fait. Parce que les gens vont vous retrouver, moi je sais qu'il y a des gens qui m'ont retrouvé comme ça, et qui ne regardent même pas euh, tout mon profil, qui regardent juste en fait, le, la phrase d'accroche avec les mots-clés que j'ai mis à côté. Par exemple, moi j'ai mis reconversion, entreprendre, euh, psychologie positive, révèle ton potentiel, et les gens me disent, ah ouais c'est super, ils comprennent tout de suite ce que je fais rien que par ça, sans regarder mes posts. Hein. Donc euh, ça aussi, c'est très important d'optimiser son profil, euh, pour que les gens aient envie de vous demander en ami. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Oui Vas-y, vas-y, en message privé, comment tu oui, discutes avec les fais, gens Alors maintenant, ma stratégie. Donc sur LinkedIn, comme je ne fais plus... Euh, moi, j'ai contacté des inconnus. Hein, J'avais pris l'option payante, ça n'a pas marché. J'ai contacté au moins 120 personnes. J'ai dû avoir trois réponses. Donc j'ai arrêté. Euh, maintenant, quand je me connecte, parce que j'ai fait des petites notes, euh, maintenant j'ai ma routine. Donc je regarde en fait les commentaires. Voilà. En général, j'en ai pas mal. Sauf le dernier poste, le carrousel que j'ai fait, il n'a pas marché. Mais bon, en général, j'ai pas mal de commentaires. Donc, je regarde mes commentaires. Après, ce que, ce que je fais, euh, je regarde mes messages privés. Et, euh, et après, je réponds aux demandes de connexion. Et ce que je veux dire pour pouvoir avoir des personnes... En message privé, ce que je fais, c'est que j'interagis avec tout, toutes les personnes qui likent mon contenu, parce que dites-vous bien que les personnes qui likent euh, vos vidéos, enfin vos posts, ils ne vont pas forcément vous demander en ami. Et moi, j'envoie un petit message sympa. Je dis euh, « Ah, bonjour, j'ai vu que tu as liké ta, ma vidéo. Qu'est-ce qui t'a plu ?» Et j'ai beaucoup de réponses. Les gens répondent, en général. Première accroche. Après, euh, ce que je fais, avant, j'osais pas, j'en avais parlé, à proposer l'appel. Maintenant, si les gens me disent « Ah oui, j'ai bien aimé ça », comme ils me répondent, la plupart des gens me répondent, je leur dis bah, « Si tu veux, voilà, on échange euh, ensemble et je balance euh, mon lien euh, Calendly. Euh, » Ça, je fais ça. Après, euh, idem pour les personnes qui sont en commentaire, les personnes qui vous suivent. Aussi sur LinkedIn, il y a des personnes qui vont vous suivre et qui vont pas vous demander un ami. Donc, regardez les personnes qui vous suivent et aussi, vous leur envoyez un petit message sympa. Euh, moi, mon message que j'envoie aux personnes qui. Euh, J'ai un message type. Je dis euh, Oui, bonjour, je suis très contente. Euh, euh, soit si c'est une demande de connexion qui vous, des personnes qui m'ont suivi, merci de suivre, ma, de suivre mon compte. Euh, voilà, moi, je. Qu'est-ce que je dis Je dis. Euh, voilà, attendez, je ne me rappelle plus. Euh, oui, donc, je, je poste régulièrement du contenu sur la reconversion professionnelle, l'évolution professionnelle. Est-ce que cela vous intéresse Et les gens, en général, me répondent. Voilà. Donc c'est ça la phrase d'accroche, pour moi. Okay. Euh, juste pour terminer, aussi les personnes qui me demandent en connexion, j'ai aussi mon petit message, euh, j'envoie le même message, et ce que je fais, c'est que pour les personnes, en fait, maintenant je connais très bien ma cible, donc quand j'ai des demandes de connexion, je regarde le profil, si je vois que c'est des... Parce que je vois, en fait, moi, ma cible, c'est des personnes qui ne sont pas très actives, qui ont 20 contacts sur LinkedIn, etc. Si c'est vraiment ma persona, j'envoie un audio. Et les gens adorent les audios. Un audio très sympa, je dis « Ah, bonjour, merci beaucoup. » En fait, je suis très sociable, donc je fais pas semblant. Euh, pardon Un audio que tu envoies à cette personne ciblée en mode privé Tout à fait, ah. voilà. Ça, je, alors, avant, je le faisais tout le temps, mais là, j'ai plus le temps. Donc, je le fais vraiment si je vois que c'est ma cible. Si je vois que la personne, ça peut être vraiment une cliente, là, je fais un audio. Et j'avoue que les personnes adorent les audios. Oui, ouais, c'est avec l'application smartphone. Hein. Oui, avec euh, le téléphone, ouais. l'audio. Euh, Est-ce que tu veux bien nous parler un peu de, de tes appels de vente Parce que euh, tu mets très facilement les gens à l'aise, les gens oui. euh, très facilement ont envie de travailler... Quoi, plutôt bien oui. comment tu as géré ça pour commencer pour ceux qui démarquent qu'est ce que tu pourrais leur dire à partir de ton expérience euh, alors du coup c'est vrai que voilà si vous êtes sociable soyez vraiment euh, les gens sont quand même malheureux je le redis donc vraiment euh, être souriant au téléphone euh, moi je tutoie voilà je demande euh, tout de suite au début de la est-ce qu'on peut se tutoyer et les personnes me tutoient Juste pour d'un ordre d'idée, c'est que les personnes qui m'appellent au départ, elles ne sont pas très bien, et à la fin de l'appel, elles sourient, enfin, elles sont vraiment souriantes, et, et ça a vraiment un impact. Et ne pas hésiter, si vous voulez, à faire preuve d'empathie. Moi, enfin, Souvent, dans les activités dans lesquelles vous vous lancez, peut-être que les, vous avez vécu en fait, la douleur des personnes, et leur montrer aussi que vous les comprenez. Ça, ça leur fait vraiment du bien. Quoi. Ils disent « Ah oui, j'ai vraiment une écoute active, etc. Donc ça, je le fais ». C'est une de mes qualités naturelles que j'assumais pas, mais maintenant j'assume, hein, parce que ça marche. Mmh. Hein. Euh, donc faire preuve d'empathie. Et ce que je, je faisais mal avant, parce que je ne savais pas faire des appels de closing, hein, c'était un peu une catastrophe, mais j'ai appris sur le tas, euh, c'est euh, aussi, je creuse aussi au niveau de la douleur. Quoi. Franchement, j'insiste bien hein, sur la douleur. Mmh. Ouais. <rire> bah avant, dis je n'osais pas. pas, maintenant je le fais. Vas-y, vas-y. Alors dis-nous comment tu creuses et dis-nous pourquoi tu ne le faisais pas avant et pourquoi tu le fais maintenant. Bah avant, je trouvais ça un peu intrusif. Et euh, je me sentais pas vraiment légitime, en fait, je me disais, non mais, enfin, euh, je sais pas, euh, je suis personne pour faire ça. Et maintenant, si, comme en fait, je vois mes clientes et comment je les aide, je, je vois que j'ai plus d'impact, donc je suis vraiment à l'aise. Et moi, je me dis, la personne, je suis là pour l'aider. En même temps, j'ai aucun scrupule, je creuse la douleur, si elle est là, c'est qu'elle n'est pas bien, et moi, je peux l'aider. Et le fait de bien creuser la douleur, au moins, elle va être face à ses réalités. Et maintenant, ce que je fais, c'est-à-dire que, euh, donc souvent les femmes, elles ne sont pas très bien dans leur job, je leur dis, mais euh, euh, ok, et, et, je ne sais pas si tu as des enfants, et comment ça se passe avec tes enfants, qu'est-ce qu que tes enfants te disent euh, Et puis parfois, elles se mettent à pleurer. J'ai pas, pas mal de personnes qui pleurent, donc j'essaie de voir euh, bah, de, auprès de quelles personnes elles sont proches, quel, fin, finalement, euh, auprès de quelles personnes leur mal-être a un fort impact. Donc moi, j'ai pas mal de femmes seules aussi, j'ai pas que des mamans comme moi, euh, parfois... Euh, donc voilà, c'est ça, c'est vraiment faire preuve d'une écoute active. Super. Euh, on va passer à un temps de questions-réponses, je pense que tu t'en as dit beaucoup, le replay sera accessible, vous pourrez regarder ça en x075 pour avoir le temps de, de tout assimiler, c'était dense c'était génial, merci beaucoup Sarah. Je parle vite et un peu beaucoup. Pardon. Non, non, bah en tout cas, ça apporte beaucoup de valeur, hein, je pense, à tout le monde. Est-ce que vous avez des questions pour Sarah euh, Amélie Moi, oh, j'aurais bien aimé savoir était ta, si tu peux nous décrire ton personnage. Oui, depuis le micro, moi, tu veux bien, oui, bien ouais. sûr. Alors, moi, le persona, c'est une femme comme moi, en fait, il y a deux ans, donc, euh, maman avec euh, deux jeunes enfants, euh, qui a un poste plutôt cadre euh, depuis à peu près dix ans, euh, qui n'a pas confiance en elle, qui s'ennuie, quoi, mais qui est un peu perdue, quoi. Et qui n'arrive pas à prendre des décisions seule, qui est vraiment envahie par ses peurs, euh, qui est débordée dans son rôle de maman. Voilà, c'est à peu près ça. Mais, mais, la major... mais maintenant, je suis étonnée, parce que j'ai beaucoup de, de femmes qui n'ont pas d'enfants et qui ne veulent même pas avoir d'enfants. Donc, tu vois, ce que je te dis, c'est l'idéal, mais ce n'est pas ce que j'ai tout le temps. Ouais. Oui, moi, voilà. que, justement, pour revenir, ça correspond à ta question, si je peux me permettre, c'est qu'en fait, ton, ton perso tu l'as mis dans ton profil LinkedIn. Euh, C'est-à-dire C'est-à-dire que, là, je, je vais les retrouver. Vous êtes une femme sale Oui, oui. sale. oui. vous n'aimez pas votre job, ouais. vous n'avez pas les moyens d'y remédier. Ouais. Et euh, ce que vous dites avant de travailler avec moi, ouais. c'est je n'aime pas ce que ouais. je fais, je suis concernant mon potentiel, mais il n'est pas oui, exploité. ça. En fait, il y a critiques en ouais. Français, ouais. Et du coup, ça, je me suis inspirée d'un gars qui a beaucoup de followers. En fait, j'ai acheté un livre, d'ailleurs, je vous le conseille, les bien à la conquête de LinkedIn. Euh, oui. Voilà, en fait, je me suis inspirée de lui. Enfin, je le suis. Enfin, bref, je l'ai optimisé en fonction de, des conseils, quoi. Mm. alors, Ouais. Mais euh, quand je regarde ton profil, moi je connais pas bien LinkedIn. Ouais ouais bien que, sûr. Je m'en sers mais jamais. Quand je regarde ton profil, je vois pas tes posts. Euh, si en fait tu tu ils sont dessous, Ouais, ils sont dessous ouais. en fait, il y a posts et, et activités. Et, et surtout c'est si tu es connecté, si tu es abonné et si tu l'as en contact dans ton fil d'actualité, tu vas voir ses posts. Ouais. Comme sur Facebook. Voilà. Ouais. Jamais... Ça ressemble hein. Ah oui, comme moi. D'accord. D'accord. J'avais pas une idée Ah oui, oui. Si, si. Ouais. Euh, merci Francine. Bah, N'hésite pas si tu as besoin d'aide euh, au hum. coaching ou avec les coachs. Euh, euh, tout ce que tu fais sur Instagram, sur Facebook, tu peux le faire sur LinkedIn, vice-versa. Euh, Estelle, tu voulais poser une question ou pas Non J'ai cru... Non, c'est pas grave. Non, non. Euh, Claire J'ai une question par rapport... Que... Euh, plus fort. Non, non, non. Quand tu faisais de la prospection, le fait d'avoir euh, des échanges avec tes prospects, ça t'a permis un peu d'affiner ton persona euh, Non, en fait, ça m'a permis, si tu veux... Le persona n'a pas changé, mais ça m'a permis de, de mieux... De, si tu veux de mieux connaître les problèmes encore de ma persona, et si tu veux, d'être plus impactante, en fait, lors des appels. Parce que finalement, c'est un peu toujours les mêmes scénarios qui se répètent. Mmh. Mmh. Et ton persona, tu as choisi principalement, c'est l'ancienne toi. Hein, voilà, l'ancienne ouais. moi. Mmh. C'est pour ça. Ouais. Ça répond à ta question, Claire Ouais. Ok. Euh, Amélie Ça, c'est quelque chose qu'on qu recommande, de se baser sur euh, notre ancien nom pour mmh. devenir... Alors, Sarah, je veux bien que tu donnes ton avis, moi, je peux euh, répondre si tu veux, mais... Bah, je, moi, je n'aurais pas vraiment de questions, réponses toutes faites par rapport à ça. Euh, après, ça me semble logique, mais ce n'est pas une vérité absolue. Parce que c'est sûr que si tu comprends mieux ton prospect pour avoir vécu sa situation, ça peut être plus simple, mais je pense que ce n'est pas valable dans tous les cas, selon moi. Mm -hmm. Oui, je répondrai à peu près à la même chose que ça, il hein. n'y a pas de, de règle absolue, mais c'est sûr que euh, tu as plus d'empathie mm -hmm. pour l'ancienne toi, tu la comprends mieux... Ouais. Euh, tu sais peut-être plus facilement où les trouver. Donc, ouais. y a pas de, en tout cas, il n'y a pas de raison d'éliminer les, les, euh, les, les anciennes toits. Ça, c'est ce que je te dirais. Ouais. Ouais. Cool. Autre question Oui, Chloé. Euh, donc là, tu as expliqué comment tu fais aujourd'hui pour 1200 contacts. Mais comment tu as fait pour passer de 100 à 1200 contacts euh, Alors moi, du coup, j'ai dû passer de... Alors, avec mon contenu un petit peu aléatoire euh, sur mes vidéos, j'ai dû passer de 100 à 800, 800 contacts à peu près euh, alors déjà, parce que ce que j'ai fait c'est que du coup sur mes, les, mes vidéos je mettais aussi euh, les bons hashtags, tu vois c'est important aussi de mettre euh, les bons hashtags, moi je mets toujours un peu les mêmes parce que c'est reconversion, ce genre de choses et après les gens me retrouvent comme ça mettre les bons hashtags et aussi ce qu'il faut faire c'est poster régulièrement à vraiment à des heures fixes pour que les gens en fait aient l'habitude, se dire ah bah oui enfin du coup c'est Chloé, bah Chloé euh, elle poste je sais pas tous les mardis euh, et tous les vendredis on sait qu'on qu qu va avoir régulièrement son contenu. Et moi j'ai vu des personnes parce que je me suis fait j'ai et enfin, éto... enfin comment dirais-je, développé mon réseau sur LinkedIn même euh, d'autres coachs ce genre de choses et il euh, y a des filles que je connais qui sont passées de, une notamment elle est passée de 400 à 5000 contacts parce qu'elle poste tous les jours. Voilà, elle poste tous les jours à heure fixe. Si vraiment vous voulez monter vite, euh, bah, c'est le meilleur truc à faire. Mmh, tu dirais sur les 1000 contacts que tu as, combien sont des contacts où toi tu as invité et combien c'est parmi eux, c'est eux qui ont fait, fait la demande d'invitation euh, Là, je pense que à je. Peu près, hein. À peu près. À peu près. Je pense que j'ai au début j'en ai ajouté beaucoup en fait je faisais un peu euh, un peu n'importe quoi au début au début j'ai dû ajouter euh, peut-être euh, 400 personnes quand j'avais pris le compte euh, payant et puis après c'est que des gens qui m'ont qui m'ont ajouté hein. ça répond à ta question Chloé ouais. et ouais. par exemple en fait juste que vous compreniez comment fonctionne LinkedIn quand Sarah publie et que ses abonnés like les abonnés ouais. des abonnés de Sarah vont voir la probabilité qu'ils voient la publication est plus grande. Et en plus, il y a ce, ce système que bah, si c'est une femme de 40 ans qui clique sur ton truc, il y a plus de chances qu'elle connaisse d'autres femmes de Exactement. 40 ans. Donc euh, si votre persona clique, euh, euh, ça vous amène ça vous ouvre les portes vers d'autres personnes qui sont dans votre persona. Ouais. Mais déjà, il y a une règle sur LinkedIn que je n'applique pas forcément. Mais c'est vrai qu'une publication, euh, déjà plus elle a de commentaires, plus elle va monter en visibilité idéalement, euh, ce serait bien que dès la première heure, que ce soit assez vu. Donc, quand on commence, je, je sais que les gens le faisaient, mais le, moi, je ne l'ai pas fait, c'est peut-être euh, quand on n'a pas trop d'abonnés, peut-être demander à, je sais pas, 5-6 personnes de mettre des commentaires, parce qu'après, ça va monter au niveau de, de l'algorithme. Okay. Alors, attends, Francine, il y a une question de Patrice, après, je te donne la parole. Tout tu disais que tu avais oui. Donc euh, ça t'a apporté quelque chose non. Voilà. non, vraiment, ça n'a pas apporté quelque chose. Tu as poser la question donc Non, euh... pas du tout. J'ai essayé quand même hein, pour voir, ouais. mais ça m'a pas apporté quelque chose. Cool. Francine. Excusez-moi. Je, je voyais juste ta, ta façon de procéder assez, assez intéressante. En fait, tu réagis sur des postes d'autres... Oui, oui. Comme là, sur Milan Code Break. Oui, on s'entend bien, bien en plus. Et tu commandes ses propres Voilà. Postes, elle, qui, elle, recommande. Tout à fait. Et, et en fait. Donc, il y a un on, et ça marche super bien. Je le fais pas. Enfin, c'est vrai qu'en routine, commenter au moins 5 posts de. Enfin, 5 profils qui ont quand même une communauté avec des clients pro, euh, potentiels. Parce que Mylène, je la connais. On a sympathisé ensemble. Et c'est vrai que j'ai eu, euh, eu quelques appels de, per, de, de ses followers. Quoi. Voilà. Donc tu dirais commenter 5 quotidiennement. Oui, au moins, voilà. Et faire des commentaires. Vraiment des commentaires. Pas simplement bravo, mais vraiment un oui, peu je plus. plus voilà, moi, c'est. Ouais, moi, c'est ce que j'essaie de faire. Après, voilà, c'est un peu ma stratégie, mais ça marche, du coup. Et euh, ce qui fait qu'après, j'ai des demandes de contact, parfois, de, enfin, parmi les abonnés, pardon de Mylène, j'ai eu pas mal de demandes de contact, comme ça. Et j'imagine qu'elle aussi. Elle aussi, elle aussi, aussi ouais. Ouais. ouais. Elle est plus avancée que moi, du coup, mais c'est vrai que, ouais. En tout cas, moi, j'ai eu pas mal d'abonnés, ouais, comme ça. Super. Cool. Bah, euh, Elisa. Du coup, en nombre de followers, tu dis que t as, t as une personne, mais j'imagine que as pas que des femmes. Non, j'ai pas que des femmes. Alors, c'était... Euh, je sais, Franchement, je sais pas, j'ai pas de. Ouais. Pourquoi tu poses cette question, Elisa Juste peut-être, c'est intéressant. C'est juste pour savoir si euh, tu envisages ensuite. Euh, parce que pour l'instant, tu dis que. Tu... Ouais. Enfin, Est-ce euh, est que tu. envisages éventuellement. Bah, je me pose des questions, bon, on m'arrive pas. <rire> mais euh, je. <rire> Donc, euh, mais en fait, ouais, je suis en train de m'interroger là-dessus, ouais. Je. Ouais. Oui. est-ce que ceux qui te suivent, est-ce qu'il a des potentiels Eh bien oui, et bien, toi parmi les hommes, tu vois, j'étais étonnée. Là, j'ai une cliente, et c'est son mari qui a partagé mon profil à sa femme, et du coup, c'est devenu une cliente. Donc, en fait, tu vois, je me suis dit, ah, mais j'ai quand même... Du coup, ça sert, quand même. Et du coup, tu parles tu parles du sujet de la vie avec toi, mais tu te Oui, alors du coup, moi, sur Instagram... Je ne bon suis pas non plus au taquet, mais ce que je fais comme action qui me permet d'avoir des clients, euh, je fais des interviews de personnes qui ont au moins au minimum 10 000 personnes euh, sur leur euh, parcours de reconversion, en fait, des femmes entrepreneurs, et, euh, et ça me ramène des clients. Du coup, ça me ramène des nouveaux abonnés, mais des, les personnes m'ont vu, en fait, euh, vu ma personnalité pendant les lives, etc. Et euh, voilà, ça m'a ramené. j'ai eu trois clientes comme ça. Et j'ai que 400 abonnés hein, sur Instagram, ce n'est pas beaucoup. Hein. Super. Alors on n'est pas obligé de poser que des questions sur LinkedIn, hein. tu as très ouais. bien fait, sa euh, réussite est bien plus large que juste euh, grâce à LinkedIn, ouais, donc si vous avez des questions, n'hésite ouais. pas. Virginie, après Claire. Alors moi j'ai une question sur LinkedIn quand même, euh, moi j'ai un peu la sensation d'être harcelée par des coachs business, Alors, <rire> Ah ouais. j'en ai des demandes 3 ou 4 fois par semaine de connexion, ouais. euh, et du coup... Moi j'ai peut-être euh, genre 1700 personnes sur LinkedIn, ouais. mais je n'ai pas du tout cette sensation d'avoir un réservoir de prospects, mais plutôt d'avoir plein de... Ah ouais. de connexions très bien Donc voilà, finalement j'ai plus de gens, mais pas du tout qualifiés. Qu que... D'accord, ok. Bah, tu vois, moi ce n'est pas du tout le cas, du coup j'ai très peu de... Enfin tu vois, je ne suis pas du tout dans cette situation. Mais après je ne sais pas au niveau de ton, con... ton contenu, enfin moi j'avais vu déjà quelques posts, c'est pour ça que tu mets des vidéos, euh, tu T as aussi une chaîne YouTube. Est-ce qu'au niveau de ton contenu, au niveau des personnes qui like tes vidéos, c ce sont des, plutôt des, des coachs ou ce genre oh de choses Non, ce chose pas des coachs, non. Les coachs, là, ils, sont pour, ils, sont, ils viennent démarcher. D'accord. Euh, mais du coup, tu vois, c'est des gens qui ne sont pas actifs, ils ouais. ne pas à commenter. Ouais, ouais, ouais c'est clair. Mais ouais. est-ce que tu publies du contenu Je pense que c'est un peu ça. Est-ce ouais. que tu publies à quelle ouais. fréquence par Une, fois par Une fois par semaine Deux fois par semaine. D'accord. Okay. Donc, en fait, ces personnes, moi, enfin, enfin je ne réponds même pas. Hein. Enfin, j'en ai, en, ai quelques personnes euh, qui m'approchent comme ça. Il euh, faut vraiment que le profil intéresse, mais sinon j'avoue je ne réponds pas. Mais juste que les gens comprennent bien, euh, tu as une démarche très proactive. Ah, tu n'attends pas que les ah, prospects viennent. Bah, ouais. C'est-à-dire que par exemple, toi, parmi, je ne sais pas ce que tu fais euh, Virginie, mais quand tu quand as des likes sur, tes vidéos, sur tes, son contenu, je ne sais pas si tu envoies un petit message aux personnes qui ont liké. Euh... Je, je l'ai fait, mais je ne le fais plus, ouais. plus trop le temps. D'accord. Euh, bon, après, si tu besoin. Ce que je veux dire, c'est que tu n'acceptes euh, pas n'importe qui. Non, euh, j'accepte pas n'importe qui, non. Je cible. Ouais, ouais. Non, il faut que ça, ça m'apporte quelque chose, quoi, sinon. Euh... <rire> <rire> Merci Virginie pour ta question. Euh, oui. C'était Claire, hein, je crois. Claire, vas-y. que tu un peu les. En fait, j'ai vu ce qui est. Enfin, YouTube, c'est bien, mais c'est long. En fait, les vidéos sur YouTube qui marchent, il faut qu'elles soient plus longues. Euh, plutôt un format 5 minutes, etc. Et sur LinkedIn, c'est vraiment très court, c'est une minute. Donc j'ai vu en fait ce qui était plus rapide à mettre en place et qui m'apportait des, des clients, des conversions. Donc YouTube, j'ai un peu laissé tomber, je, je m'y remettrai après, mais c'était ça à moi. Par rapport au temps passé et euh, bah, les conversions, est-ce que ça me permet d'avoir des appels mm -mm. Ouais, t'as une démarche finalement assez pragmatique ouais. des choses. c'est toi qui m'as pris. <rire> Et Gouta aussi. Ouais. est-ce que tu veux nous en dire un peu plus parce que c'était pas ouais totalement naturel pour toi ouais. de de, de oui. calculer, calculer. n'es pas ouais. quelqu'un comme ça pas de du base. Tout. Euh, en fait je me dis que de toute façon dans tout business euh, c'est que si on a des clients en fait euh, c'est comme ça qu'on se développe et aussi qu'on a plus euh, d'assurance et, et j'ai remarqué aussi auprès des clients euh, qu'on euh, a plus d'exemples et de références à citer et ça rassure donc la priorité c'est d'avoir des clients. Moi j'avais du mal à, à, avec ça. Mm -hmm. euh, donc c'est toutes les actions que je mets en place devraient me permettre d'avoir des appels. Mm -hmm. Et euh, voilà c'est ça. Enfin, je m'interroge toujours comme ça maintenant. Super, super. Elisa oui C'est-à-dire ouais. que c'est élargi un peu plus sur la gestion, donc euh, c'est pas forcément que le travail, ça peut être proposé. Ouais. Mais est-ce que, euh, du coup, euh, euh, je ne sais pas si tu parles d'un thème complètement différent, là on a tous des thèmes différents dans la salle, tu recommanderais LinkedIn ou tu le spécifiques pour les gens une... Non, je recommanderais LinkedIn euh, parce qu'il euh, y a des gens en fait, qui vont sur les réseaux sociaux aussi pour s'inspirer. Moi je ne je pensais pas, hein, je, je le vois. Par exemple, il y a une fille que je suis qui s'appelle euh, Carole Royer. Euh, du coup elle, a, elle poste tous les jours elle a un, beaucoup d'abonnés elle, elle, elle était gestionnaire paye je crois elle poste des contenus autour du développement personnel et vraiment en fait son offre est, elle, est, elle a créé sa boîte c'est vraiment autour de la paye elle poste du contenu autour du développement personnel et elle a euh, énormément d'interactions. donc euh, franchement ça, ça peut marcher hein. pas que pour les personnes qui sont en reconversion qui sont mal dans leur job Et maintenant vas-y Ah, c'est sous-exploité. Moi, dans le livre, là, à la conquête de LinkedIn, il disait qu'il n'y a que 1% des abonnés qui sont actifs. Donc, c'est un truc de fou. C'est vraiment euh, une mine d'or pour les entrepreneurs. Quoi. Il y a moins de concurrence. Quelqu'un... Tout à fait. Moi, je vois les filles que je suis, là, qui n'avaient euh, qu pas beaucoup d'abonnés, elles postaient tous les jours sur LinkedIn. Ben, elles sont montées très vite. Exactement Ouais. On ne retrouve pas, On retrouve pas. Facebook, Ouais. Aventure, ouais. Hein. Mmh. Ouais parce que maintenant ouais. il y a beaucoup de concurrence ouais. Mais il faut y aller maintenant ouais. Parce que dans 3 maintenant. ans ce sera la même ouais. chose hein. Et, et ouais. c'est pour ça que par exemple Petit exemple, moi j'avais fait un réel, un réel Sur Instagram, apparemment ça marche bien Bon ça n'a pas du tout marché sur Instagram Bon c'est pas grave euh, je ai, Après je l'ai publié sur LinkedIn enfin, Les gens ont adoré parce qu'en en fait, finalement, les contenus sur Instagram qui sont enfin, plutôt originaux, enfin, je veux dire, qui sortent de l'ordinaire, bah, mettez-les sur LinkedIn. Vous allez voir, euh, les gens vont kiffer, quoi. Clair. Après, j'aimerais aussi euh, qu'on ne soit pas juste focus sur la plateforme. Euh, Hélène, par exemple, euh, ça marche très bien sur euh, Instagram. Et je suis sûre que Sarah aurait fait ça sur Facebook avec quelques ajustements. Ça aurait cartonné aussi parce ouais. qu'au final, vous avez des êtres humains en face de vous. Ouais, C'est les mêmes êtres humains mmh. Donc, tu aurais fait à peu près la même chose. Tu serais allé sur des groupes Facebook, tu aurais commenté, mmh. commenté, commenté, commenté, commenté, tu aurais contacté les gens, ça aurait marché. Mmh. Mieux ou moins bien, ça on ne saura jamais. Mmh. Mais ça aura marché parce que ce qu'il faut retenir euh, de Sarah, quoi, surtout ne repartez pas avec l'idée que Sarah a réussi grâce à LinkedIn, grâce à l'opportunité. Mmh. Elle est arrivée au bon endroit au bon moment, ça n'a rien à voir. Vous avez bien compris qu'elle est dans l'action, qu'elle est dans le pragmatisme. Mmh qu'elle publie, qu'elle est authentique, qu'elle va vers les gens. Et ouais. ça, ça marchera dans 50 ans encore. On pourra ouais. regarder cette vidéo et les gens utiliseront une autre plateforme, mmh. mais ça marchera quand même. Oui, c'est clair. Euh, alors quand quelqu'un s'abonne, en fait c'est parce que sur. Tu parles sur euh, manière générale ouais, ou euh, Oui, je fais ça. Par exemple sur Instagram, euh, parce que du coup j'ai quand même des retours. Je le fais pas régulièrement, bon, sur Instagram où je suis pas très active, mais euh, je fais un petit un petit audio. Je dis, ah, tu t'es abonné. Je regarde le profil de la personne si je vois que parce que parfois il y a aussi des des coachs. Par contre ça, ne bon, je, je réponds pas toujours, mais si c'est quelqu'un peut être mon prospect, je fais un petit audio, un petit message de bienvenue sur Instagram. Ouais. Et les gens répondent, Ils disent ah c'est trop sympa, enfin voilà. <rire> cool. Est-ce que ceux qui n'ont, euh, qui ne sont pas encore, mm. qui n'ont pas posé de questions, j'aimerais pas que vous que vous repartiez de cette session avec la frustration de ne pas avoir posé la question. De toute façon, vous pouvez toujours parler à Sarah. Mm. Hein. Mais est-ce que vous avez des questions les autres Non. Mais en tout cas, il y a vraiment, si je peux, ah, ben, je... Euh, juste tester un maximum de choses, hein. parce que moi, je teste plein de trucs, y a un truc qui marche pas, des... mm. et, et être soi-même. Vraiment, ça, c'est... Donc, du coup, tu parlais de, des petites boulettes que tu as fait au départ, c'était lesquelles ah. euh, <rire> Oui. Alors, ah, bah, pas poster régulièrement. Donc, ça, c'est... Du coup, ça m'a un petit peu... Euh, ça, c'est pas terrible. Donc, il faut quand même avoir une certaine régularité euh, dans ce qu'on fait. Et aussi, moi, par rapport au fait pour avoir des clients et tout, moi, je suis très sociable. Donc, c'est vrai que parfois, sur LinkedIn, je pouvais passer trois heures à discuter avec des gens, quoi, mm. sans, sans proposer d'appel à plein de personnes intéressantes et ça. Euh, donc, euh, vraiment, c'est pas évident, mais rester focus. Est-ce que ce que je fais me permet d'avoir des clients et d'avoir des appels mm. C'est trop important. Super. Super. Mais, mais du coup, quand tu, postes, quand tu parlais pendant trois heures, tu espérais quand même derrière avoir un appel en fait, parfois, non. En fait, si tu veux, je suis vraiment euh, très sociable. Ainsi. Donc, est... par j'avais des discussions intéressantes, euh, euh, des commentaires sur des posts, etc. Mais sans avoir cette euh, vision un peu stratégique. Je, je me perdais un peu. Et euh, oui. parce qu'au début, tu faisais ça aussi par plaisir. Oui, par et... plaisir, voilà. Ouais. Pas... Et ça, du coup, ça m'a fait perdre un peu de temps. Du coup, si tout de suite, j'étais focus. Est-ce que je fais Est-ce que ça me permet d'avoir des appels Je pense que j'aurais des résultats plus rapides. Elisa hmm. ouais. hmm. Euh, euh. Oui. Alors, euh, alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé Alors là, où tu vois aujourd'hui Moi, j'ai eu ma première cliente en août. Première cliente en août. Euh, et puis euh, là, j'en ai, j'en ai en fait 14. Euh, en tout en a eu 14. En fait, en j'en ai eu 14. Et il y en a deux avec qui j'ai terminé. Voilà. Donc là, j'en ai, j'en ai 12 à peu près. Euh, alors, en termes de chiffre d'affaires, vous allez dire, non, mais ça va aller un peu... Je pense que je, je, dois à, je dois être à 25 000, je crois, alors, puis, à peu près. – la stratégie, comment Parce que ce qui est intéressant, c'est que tu dis que tu étais complètement perdu Tout à l'heure, tu m'as dit, évidemment, eh je reviens de loin et tout. Et ouais. Que, en fait, en peu de temps, ça veut dire que la majorité est à 14 millions. Donc, à 6 mois aussi, je comprends bien. Ouais. -ce – Ouais. – Qu'est-ce qui s'est passé c'était quoi ton cheminement ?– Alors, mon cheminement, c'était... On sait que je vois... En fait, j'ai vu aussi l'impact que j'avais enfin euh, auprès des filles que j'accompagne et ça m'a encore motivé à me mettre à fond pour euh, avoir d'autres clientes. Mm. Clairement ça m'a ça m'a fait pousser des ailes quoi. Mm. Mm. Mm. Non, vrai. Oui, parce que tu as compris que c'était pas juste gagner de l'argent ça t'aurait oui, pas motivé alors oui. que là de voir euh, ouais. la transformation Voix que la tu apportes ouais. ouais. Et ça ça m'a motivé, ça me nourrit mm. vraiment pour euh, pour continuer quoi. Euh, tu peux nous partager dans ta tête comment tu vois les choses entre gagner de l'argent et aider euh... C'est quoi le lien Comment tu vois les, les deux bah, En fait, pour moi, les deux sont liés. En fait, là, je trouve que l'avantage, quand on est entrepreneur, on a la possibilité, en fait, d'aider euh, les autres en gagnant de l'argent. Et, et je trouve qu'en plus de ça, les personnes, plus elles payent, euh, plus elles sont engagées. Mm. Donc, c'est clair, moi, j'avais du mal avec le tarif. Je me disais, mm. ah, mais euh, je me sens pas légitime, etc. Et parmi mes clientes, il y en a qui gagnent le SMIC, et il y en a qui gagnent euh, 8000 euros. Donc, euh, Voilà. Mm. Tu veux nous parler un peu de tes tarifs, comment tu as pu augmenter finalement, comment tu as fait pour gagner confiance, pour l'augmenter euh, assez rapidement ouais. quand même bah En fait, je, mon tarif est le même depuis le démarrage, mais je suis montée euh, très haut. Bon, vous avez un ordre d'idée. Moi, euh, euh, moi mon, mon programme sur 4 mois, il est à 3 500, et j'ai commencé à 3 500. Ouais. Voilà, donc ce qui peut sembler euh, énorme. Euh, la première cliente a accepté et puis je vois, en fait, finalement, euh, les gens acceptent, c'est en fonction de les croyances que nous avons, si vraiment es, on mm. est convaincu de la valeur qu'on peut apporter aux autres, c'est impressionnant, les personnes, le prix, bah, ça passe, quoi. Mm. Et puis, celles qui... Et j'ai remarqué, en fait, finalement, celles qui ne veulent pas payer, parfois, je leur oriente vers la concurrence ou elles peuvent avoir cette prise en charge par le CPF, elles ne font rien. Donc, ce n'est même pas une question d'argent, c'est qu'elles ont peur, elles ne veulent pas passer à l'action. Mm. Voilà. waouh ça vous challenge, ça. Vas-y, Chloé et ouais. Patrice, après, vas-y. Mm. La... Ouais, sur 4 ouais. mois. Mon programme est à 3 500 sur 4 mois. Chloé, et après Patrice. combien d'appels J'en ai pas eu. J'avoue que parce que moi, c'était vraiment mon réseau. Au départ, euh, j'ai dû faire peut-être euh, 15 appels, vraiment, au démarrage. En fait, j'ai eu ma première cliente en août et j'avais commencé le programme en mai, euh, Mission Passion. Voilà, c'était à peu près ça. Mais mes appels stratégiques n'étaient pas bons. Hein. Enfin, je les faisais pas bien. Enfin, c'est clair que... Euh, moi, je faisais... Alors, les erreurs du départ, c'est que mes appels duraient parfois euh, trois heures. Je faisais en trois fois. Et il y a même une cliente, une fois, euh, je lui faisais des sessions de coaching offertes. Et en fait, à la fin, je lui ai mon closing, mais je déjà tout dit, quoi. Donc, je faisais vraiment des trucs... Euh, c'était ridicule. <rire> non, mais vraiment, Lingen m'a dit, tu t'es fait avoir. bah oui, je me suis fait avoir. <rire> non, mais c'est vrai. Il... Enfin, vraiment, c'était du coaching gratuit. Pendant... Enfin, moi, ouais, j'ai fait ça trois fois, trois heures. Euh... Bah tiens, parle-nous un peu de ça. Alors, j'oublie pas, hein, Patrice. Ouais. Euh... Comment tu as fait quoi Tu donnais trop, c'est ah ça oui, Comment trop. comment tu as, Comment tu vois les choses maintenant et comment tu as pu évoluer petit à petit bah En fait, c'est-à-dire que les gens ne vont pas me juger par rapport au fait si je donne ou pas. C'est aussi, euh, je, je suis pas obligée de tout leur donner. C'est est-ce que je les comprends est-ce que euh, mon, ma solution peut leur permettre de, trans, de les transformer, en fait Et pour ça, en fait, pour arriver à ça, ce que j'ai compris, moi, dans ma situation, c'est vraiment comprendre leur douleur. C'est que la personne, moi, les filles qui ont accepté, c'est que leur problème était urgent et que je leur ai fait prendre conscience que leur douleur, il fallait qu'elles agissent maintenant, sinon l'impact était trop important. Et maintenant, du coup, donc, je, voilà, au niveau des appels, avant, ça durait trois fois, euh, trois fois une heure. Après, je, passe, je suis passée à euh, une fois une heure et demie, deuxième appel, après deuxième appel, une heure. Donc, ça fait deux heures et demie, c'est encore trop long. Euh, et puis maintenant je suis à peu près à 1h10 j'arrive à closer en 1h10 Voilà. Okay. génial, génial. Euh, est-ce que quelqu'un veut rebondir sur ça, Patrice, c'est lié à ça directement ou pas ok, non mais oh, j'oublie pas hein. Re, si vous voulez rebondir sur ça et après mm. on revient vers toi Patrice Younes, ah. après Chloé et euh, Estelle Alors, deux questions. Euh, la première c'est euh, euh, les premiers appels avant que le premier client qui est venu rapidement, euh, comment tu les Mmh. Ben, en fait, bon, en fait c'est bizarre parce que j'ai bon il ah, n'y avait rien, enfin, comme je disais à Lingen, bon, j'avais pas de clients, mais je sais pas, j'avais foi. J'avais la foi, je me dis, il va se passer un truc de fou, j'en suis sûr, je vais avoir plein de clients, enfin, je, je restais quand même optimiste. Alors parfait, j'ai eu un peu des coups de mou, comme j'expliquais à Ophi, à Virginie, quand on était à la table, c'est qu'il y avait une cliente, euh, ma première cliente, normalement, m'avait dit oui, et je l'ai dit à tout le monde, et en fait, elle avait des problèmes d'argent, elle ne m'a pas payé, donc, euh, bon, finalement, ça n'a jamais commencé. Donc finalement, j'ai appris à garder la tête froide, me dire, euh, tant que la personne ne m'a pas payé, c'est pas une cliente. Moi, Je comprenais pas au départ quand ils viennent ça, Je disais non, mais il exagère. Mais en fait, si <rire> les gens peuvent disparaître dans la nature, et après, je me disais j'avais cette intuition au fond de moi qu'il allait se passer quelque chose que, que les gens ils allaient forcément accepter parce que euh, je peux vraiment les aider, quoi. Mmh. Même si c'était pas facile, hein, mmh, okay. j'avoue. Merci, ça Younes. C'est sur le même thème ou pas ouais, Même thème, thème ouais. vas-y, ok. Oui, oui, oui. C'est d'une traite C'est même, même appel ou Oui, en... même appel. Ouais. Du... Mais ça, ça n'est pas longtemps que je le fais. Hein. Euh, là, c'est mois... depuis le mois de janvier que j'arrive à faire ça. C'est encore... récent, à closer en 1h10. Et quand tu, tu ressens que le prospect est plutôt assez chaud, les genre, gens qui ne viennent pas en motoriste, parce que si tu viens en motoriste et, et, ouais. et tu expliques où tu es et tu expliques quoi là, je pense qu'en 1h10, Ouais. En fait, finalement, c'est est-ce que toi, parfois aussi, moi, je n'ose pas recadrer, c'est aussi à nous de recadrer un peu l'appel, moi, je n'osais pas trop le faire, et à tout de suite voir où est le problème, parce que parfois, les gens parlent, parlent, parlent, c'est quoi le problème Donc, euh, vraiment, recadrer les choses. Si la personne ta appelé c'est qu'il y a un problème, et, et vous devez arriver très rapidement à ça. Bah, tiens, tu peux en parler de ça, parce que justement, euh, souvent, euh, c'est ce que je dis au coaching, que les gens restent en surface. Ouais, est-ce est ouais. que tu peux nous en dire un peu plus sur comment toi, jusqu'où tu vas et est-ce que tu as des exemples concrets de quel est leur problème ouais. euh... Parce que j'imagine que les gens arrivent un peu en mode « mon problème, c'est que j'aime pas mon job et ouais, que j'ai bah, envie de changer voilà. ». Après, moi, ce que je dis, voilà, moi, ce que je, dis un peu, je fais un peu une question provoque, je dis « oui, ok, bon c'est bien, tu m'as dit que tu n'aimais pas ton job, que tu en as marre, mais euh, tu pourrais rester comme ça pendant 10 ans. Euh, pour quelles raisons tu auras envie de changer aujourd'hui ?» Après, elles me disent oh, « Ah non, mais c'est pas possible, non, mais je ne peux pas rester dans ce job, parce que là, fin, ça, se passe pas, ça se passe mal avec mes enfants, euh, je n'endors pas la nuit. » En fait, ça réveille en fait, la douleur parfois. Une petite question un peu provoque pour, pour qu'elles puissent se rendre compte de, de l'impact de leur euh, situation. Il ouais, faut que ce soit émotionnel, il ouais. faut que ça touche l'émotion. Ouais. Okay, super, merci. Estelle euh, alors, tu, tu voulais rebondir par rapport ce que tu as dit sur les... Euh... C'est sûr que tu fais bien plusieurs fois et tu es ouais. vraiment trop donné. Je m'en ouais. euh... suis voulu. Mais hein. <rire> ben, moi que je ne donne pas assez en fait. Ah. Et, euh... et mes... effectivement mes sessions, je mets une heure et souvent les une heure sont passées. J'ai l'impression que je n'ai pas dit suffisamment de trucs pour aider la personne. Ah ouais. Et euh... Et au final, après, je ne propose même pas mon, mon offre, parce ouais. que je ouais. passé Mais, mais tu as dit, j'ai l'impression de ne pas donner assez. Ce n'est oui. pas que tu as l'impression de ne pas donner ouais. assez que tu n'as pas donné assez. Ah oui, mais je sais que j'ai donné assez, mais okay. Il faut donner encore plus. Ah, voilà. Bah, Donc bah, comment... ouais. Bah, moi, je te dis, tu vois, les personnes, comme disait Lingen, restent un peu en surface. Donc, dans la, pendant la conversation, très, ravi, très rapidement, arriver à la douleur. Mm -hmm. Parce que c'est là, après, tu vas apporter ta valeur. Tu vas poser des questions bien ciblées, et puis après, tu pourras montrer en fait ta transformation et merci aussi euh, tu m'as donné des tips Emmanuel, je tiens à te le dire aussi <rire> merci euh, dans son coaching <rire> j'ai appliqué hein, tu vois et, et voilà et, si tu, et finalement après quand tu arrives quand, finalement très, assez rapidement arrive à la douleur et toi comme ça tu, tu vas apporter des éléments euh, montrant la transformation moi ce que je fais à ce moment là je parle de mes clientes, bah, tu vois j'ai une de mes clientes qui était comme toi euh, et puis aujourd'hui elle fait ça j'avoue j'apprends pas mal d'exemples comme ça et ça passe bien oui, il faut les interrompre. Hein. Franchement, c'est dur. Hein. Moi, je n'osais pas. Ah, mais moi, j'étais comme toi. Moi, j je sais, me... les gens, j'essaie de parler pendant 45 minutes et je disais rien. Clair. Non, mais... ouais, en fait, là, non, mais je la, ce qui peut vous aider dans ces cas-là, c'est vous dire qu'est-ce qui l'aide. Est-ce que je, je l'aide en ouais, laissant ça. parler Parce que si c'est vraiment le cas, ok. Ouais. Mais si vous, ça l'aide pas. Ouais. Voilà, parce qu'elle vous baratine. quelquefois fois, ah les gens ça. vous, vous racontent oui. des mythos. Quoi. Oh, non, mais carrément. Ah, ah, ah. Merci. Alors, il y a Chloé, je ouais. crois qu'il y avait une question avant. Euh, <rire> une question ah ouais. Sur le e et... ah. Non, mais c'est ça. Non, mais... Chloé Quand tu as eu tes 15 appels, tu n'as pas eu envie de baisser ton tarif. Non. Alors, on va parler. Hein. Moi, moi, moi, je suis quelqu'un, je suis assez bornée et je pense que c'est important aussi. Quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu as une forte intuition de t'écouter toi-même. C'est vrai qu'une Miguel, elle m'a donné des conseils. Elle m'a dit Sarah, tu peux peut-être baisser tes tarifs. Et moi, j'étais persuadée, je suis sûre de mon coup. Je dis je reste à ce tarif. Et parce que j'étais sûre de. Ah, c'est un risque, hein, peut-être que si j'avais commencé à 1000 euros, j'aurais plus de, des clients rapidement. Et en même temps, je me dis je suis contente parce que du coup, les filles avec qui je travaille, c'est vrai que c'est 3500 500 euros, mais elles sont hyper engagées. Elles s'absentent jamais. Enfin, Elles font tous leurs exercices. Elles sont vraiment au taquet quoi. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, ouais. c'est que, que ce soit 1000, 3005 ou ouais. 10 856, ouais. si vous y croyez vraiment ouais. et que ça vous enthousiasme, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça c'est ouais. ça en fait, ouais. ouais, c'est pas 800, tellement ça. le montant. Oui, c'est pas le montant. Ouais. C'est les personnes, en fait, finalement, elles disent, ah ouais mais tu es vraiment convaincue de ce que tu dis. Enfin, elles sont un peu embarquées. Après, il y a des gens qui disent non aussi. Hein, pas... Alors, ma journée, c'est que je commence en général les appels. Donc, euh, je commence à faire mes appels stratégiques, euh, 10 heures. Euh, à 10h parfois et à 11h et après j'ai mes coachings parfois j'ai mes coachings entre midi et 2 et l'après-midi donc là j'ai un peu plus de coaching donc euh, un peu moins le temps je reconnais d'être sur les réseaux sociaux je suis un peu moins euh, en tout cas j'essaye dans l'idéal ce que je voudrais c'est au moins passer euh, une heure sur euh, Instagram et LinkedIn c'est ce que je voudrais faire, c'est ce que je, je fais pas mais c'est mon objectif parce que ça me permet quand même d'avoir des nouveaux appels, finalement. Mm. Top. Merci. Amélie, après Younes oui, Moi, je voulais savoir, en offre, tu l'as composée euh, avant de passer des premiers appels, des premiers appels stratégiques, ou elle s'est construite au fur et à mesure aussi des premiers appels que tu avais bah, un peu, Elle était constituée avant, euh, mais après, je l'ai adaptée un peu au fil de l'eau. En fait, les, mes quatre étapes, elles sont toujours euh, identiques. Mais après, si tu veux, mon contenu, ma méthodologie, je l'ai fait évoluer aussi. En tout façon, c'est sûr, hein, ça, ça change. Ouais. Euh, Younes, après Emmanuel. Ouais. Euh, pour tourisme, euh, quand tu fais ta journée, type, ça veut dire que tu n'as pas un, un travail pour un client bon, tu n'as pas de travail de bureau euh, en soi oui. C'est-à-dire, j'ai pas... pas un job à côté en ce ah moment. Non, non, non moi j'ai quitté mon job. Euh, j'ai quitté mon job. Non, non, je suis vraiment à plein temps. Euh, voilà. Donc en fait, finalement, de, de manière générale, mes coachings c'est plus l'après-midi, voilà. Mm. Et le matin, c'est plus euh, réseaux so... enfin, réseau sociaux. Enfin, réseaux sociaux. En gros, c'est ça, quoi. Enfin, okay. appel stratégique, etc. Okay. En gros, c'est ça. Mais, quand on dit parce que tu n'as pas de liste de mail ou euh Non, par contre, ça, je n'ai pas du tout encore. Liste d'email de, et tout, j'en ai, mais je n'ai pas exploité. Je n'ai pas du tout exploité ça, cette ah, partie-là. Euh, parce qu'en fait, je n'ai pas eu... Euh, ce n'était pas dans ma priorité, mais ce sera plutôt en, en mars, je pense. Parce que là, je commence à avoir pas mal d'email avec les can Donc, euh, je, je vais commencer à mettre en place quelque chose. Mais j'ai réussi à avoir des clients sans ça. Donc, je, je suis restée comme ça. Ouais, c est, c est, c est, c est, par rapport à, ton, à notre conversion. Ouais. Du coup, il n'y a, a pas de... Est-ce que... Le matériel pédagogique, entre guillemets, a été, genre, des vidéos ou bien des podcasts, ou autre que ça a été fait avant, c'est vraiment des sessions en live. Euh... Non, c'est des sessions, en fait, euh, tu veux, le, vraiment, euh, comment se déroule mon accompagnement, ça, que tu veux savoir, enfin, ce que je... Oui, le enfin, contenu Oui, pour, pour, pour vendre, un, on va dire, un live en fait. D'accord. Peux... Mais en fait, les <rire> gens, finalement, ils n'ont pas... Enfin, moi, après, je vous parle de mon expérience, hein. euh, en fait, qu'il y ait un podcast, un super support, en fait, c'est n'est pas trop, tant ça, en fait, qui va vraiment les intéresser, c'est vraiment le fil conducteur. Qu'est-ce que tu fais de ma, pour m'amener d'un point A à un point B, et quels sont les bénéfices que je pourrais avoir dans chaque étape de ton programme En tout cas, parce que moi, avant ce que je faisais, quand je présentais mon programme, je rentrais vraiment dans les détails, j'expliquais tout, euh, voilà, quel type d'exercice, ce genre de choses, et je perdais les gens. Maintenant, ça dure à peine, ça dure à peine 10 minutes, même pas, ça a duré euh, 6 minutes, c'est interactif, et je dis pas grand-chose, je dis les bénéfices de chaque étape, et c'est tout, et ça suffit. Emmanuel, et on approchera bientôt de la fin, donc si vous avez ouais. des questions, n'hésitez pas. Non, non, Emmanuel, tu étais là avant, vas-y. Euh, quand tu as parlé de tes quatre étapes, en fait, tu t'es arrêté à la première, diagnostic de la situation. Oui. Tu as de prendre conscience de leur zone de vie et ensuite tu t'es arrêté, tu nous as pas d'intéresse. Oui. Ah oui, ça t'intéresse Ok, ben bah d'accord. On euh... voir quel type Ah oui, de cheminement. Le cheminement. Alors, donc je fais ça et dans la première étape aussi, elles comprennent, euh, elles, elles comprennent mieux en fait, les raisons de leur échec, entre guillemets. Euh, voilà, souvent, pour quelles raisons elles ne se sont pas écoutées, le poids de l'influence familiale, elles comprennent pourquoi elles en sont arrivées là aujourd'hui. Deuxième étape, après, pour moi, je, je l'ai appelé euh, déterminer votre objectif principal. Là, je les aide, comme elles ont conscience en fait, de leur talent, de leur zone d'excellence, je les aide à visualiser et à se projeter pour moi, en fait, à trouver leur mission de vie, c'est-à-dire un moyen de contribuer à un, be un besoin du monde qui les touche personnellement. Et c'est même pas encore, oui, je, je faire quel métier Mais c'est vraiment en termes de macro. Voilà, vraiment macro. Étape ouais. étape 2. Voilà, étape 2. Et euh, alors, du coup, euh, et, et jusqu'à présent, la plupart des filles, en fait, que j'accompagne, elles veulent entreprendre. Mais au départ, c'était pas le cas. Et à cette étape... Euh, même à la fin de la première étape, elles, elles, elles se rendent compte qu'elles sont animées par l'entrepreneuriat, quelque chose qu'elles avaient un petit peu euh, enfoui. Et à, la, à cette deuxième étape, comme elles ont déterminé leur mission de vie, ça leur permet en fait, de déterminer un projet entrepreneurial. Et après, la troisième étape, moi j'ai appelé exploration. Ce que je fais, euh, bah, là la plupart des filles en fait elles veulent entreprendre, donc je les aide en fait à faire une petite. Euh, Enquête terrain, en fait, faire un petit questionnaire par rapport à leur idée. Euh, déjà, avoir un début d'offre, je veux dire, qu'elle veut qu réaliser, mais vraiment très simple. Et puis, pour voir si elle peut avoir une cible qui serait prête à payer leur prestation. Euh, donc déjà, après, là, ils ont quand même quelques idées, ce genre de choses. Moi, je les aide à... Comme je suis vraiment... Moi, ma, enfin, ma force, c'est que je suis vraiment consciente de leur talent. Je sais dans quoi ils excellent. Donc déjà, avec leurs idées, moi, je veux vraiment les aider à, à les orienter pour que ça puisse vraiment cartonner et que ça puisse être... Euh, tout leur potentiel puisse être au service de leur projet. Voilà. Euh, et puis après, c'est l'étape 4. Là, ce que je... F... Euh, non, l'étape euh, 3, j'ai dit. C'est ça, j'en ai pas eu 3. L'étape 4, c'est euh, le plan d'action. Donc là, finalement, je, je, je, c'est un peu comme un kit de survie. Donc je parle un peu voilà, de tout ce qui est un peu des vents personnels, leur objectif, qu'est-ce que tu vas faire dans six mois, dans un an, pour qu'elles aient quand même une feuille de route. Et c'est vrai qu'il y en a qui veulent continuer peut-être avec moi aussi pour mon programme. Après, je lance ma boîte. Voilà. Oui, ouais, j'en ai trois. Mais là, le, le, le programme où j'ai le plus de personnes, c'est mon programme de reconversion. Et tu as commencé par un programme. Ouais, hein par un programme, oui. Ouais. Mmh. Elisa, je crois que tu voulais poser une question euh, En fait, euh, tu dis que 1h10, tu, euh, tu fais un seul appel avec la... Oui, maintenant je suis un seul appel. Je dis 1h10, 1h20, grand maximum, parfois si, si, on... si le feeling est bien passé, on discute aussi un petit peu après, mais voilà, 1h10, 1h20, un appel. Euh, je crois que euh, là, je crois que je suis à 1 sur 3, je crois, un truc comme ça. Ouais. Du coup, c'est ouais, pas mal. Après, bon, du coup, je vais pas trop m'entamer, je ne vais pas, peut-être que ça peut redescendre, mais je ne fais, fais pas hein? non plus euh, énormément d'appels, ah, quoi. Ouais. Voilà. j'en fais pas. Euh, ah, ouais. Ouais. Euh, et euh, ouais, après, la prochaine étape, Sarah, c'est d'augmenter les tarifs pour que les taux ils baissent ouais. un petit peu. Ouais. Mais bon, ça, on en ouais, discutera. Ça, pas trop encore, bah, ouais. Et pourtant, tu as commencé rapidement ouais, à vrai. 3005, ouais. tu ouais. vois. le deux Donc, euh... mois, parfois. Deux premières étapes, c'est vraiment une heure et demie, parce que c'est long, en fait beaucoup une heure et demie bon. et après l'étape 3 et 4 c'est une heure ok et les 18 séances donc ça fait combien de... donc, sur 4 mois ça te fait 4 mois ouais ça fait... en fait c'est un peu plus de 4 mois c'est on va dire c'est parce que euh, parfois c'est vrai que je dis 4 mois mais c'est plus 4 mois et demi voire 5 mois <rire> euh, parce que en fait euh, à la troisième et quatrième étape parfois je les vois une fois tous les 15 jours parce qu'elles ont besoin de elles ont plus de matière sont plus dans l'action j'ai pas besoin de les voir toutes les semaines mais je pense que ce que vous devez garder en tête, c'est que c'est la flexibilité d'esprit que oui. tu as eu, Sarah. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que là, c'est facile pour Sarah de vous dire ça. Ça se peut, dans trois mois, ça aura changé. Ouais, ouais. Et il y a trois mois, c'était pas comme ça. Ouais. Okay, de constamment vous adapter. Le risque, c'est que quelquefois, on se dit « je vais tout mettre sur papier et je vais respecter ça. » Et ouais. vous êtes tellement rigide. Ouais. Vous êtes rassuré d'avoir un truc figé. Mais en fait, c'est tellement rigide que ça marche pas. Ouais. Ouais. La flexibilité, c'est important. Oui. ou bien c'est vraiment du coaching ouais c'est vraiment du coaching en fait moi j'ai des enfin je leur partage en fait des, elles ont des exercices entre chaque séance à chaque fois à faire euh, et sinon moi j'ai pas vraiment de partage de ressources en fait euh, non ouais. en fait je, après je leur partage du contenu si je vois un article intéressant ou si je fais une vidéo mais en fait pas tant que ça vraiment euh, là pour tout vous dire en fait je pense que pour euh, que je sois plus impactante on en parlait avec Virginie je pense que je ferais peut-être une formation en PNL pour être vraiment euh, plus connectée avec elle mais en termes de ressources, bon. Enfin, en ouais. tout cas, c'est bien. quoi. Parce ouais, que, cool. bien. Oui, c'est ça aussi, Sarah. Tu as ouais. commencé, tu n'es pas certifié, tu n'as pas non. suivi de formation non, non. Euh, et tu n'en as pas non. eu besoin jusque-là, en tout ouais. cas. Ouais, cool. Peut-être une dernière question, Elisa, et puis ce euh, sera terminé ouais. pour ce temps d'échange. Tu peux nous expliquer un peu Niveau après, mindset Enfin, euh, ouais. avec Lingen Ouais, alors du coup, Lingen, ce qu'il m'a appris, euh, c'est à être dans l'action et hmm. pas attendre d'être parfait pour se lancer, parce que moi, je suis très perfectionniste. Hmm. Euh, et aussi, il m'a appris à être flexible, parce que moi, parfois, les clientes, euh, je me suis dit, euh, j'avais vraiment une idée précise de mon programme et je ne voulais pas du tout en déroger. Et finalement, il m'a appris en fait, à servir vraiment la personne par rapport à son besoin. Et tout ce que, ce que je dois lui proposer, ça doit vraiment répondre à ce qu'elle souhaite. Et ce que ça m'a appris aussi, c'est que vraiment, euh, à toujours se dépasser, en fait. À enfin, vraiment de se dépasser, qu'on a peur. Et eh bien, justement, de faire les choses et d'avancer, parce que c'est comme ça qu'après, qu on a plus d'impact et qu'on évolue. Mmh. Super. Sarah, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais partager à tes euh, camarades, coach, euh, pour terminer Eh bien, vous avez tous... Alors Claire, tu te un une petite idée, parce que c'est toi qui avais parlé de zone de génie. J'avais beaucoup apprécié ta, ton, ton intervention de, de l'année dernière. Et en fait, si vous êtes ici, vous avez tous des zones de génie pour aider les gens. Et vraiment, en fait, ce qui, je pense qu'une des clés du succès, c'est être soi-même. Parce qu'en en fait, les gens tout dans cette activité de coaching, s'ils vont travailler, c'est surtout par rapport à vous. Après, c'est pas prétentieux de dire ça. Je trouve qu'on peut, on peut, on peut avoir cet état détruit en, tout en étant humble. Et vraiment, euh, dans toutes vos actions, de rester régulier, persévérant et de ne pas abandonner. Vraiment, moi, je dis, hein, moi, franchement, c'est si je tombe malade, un truc comme ça, j'arrête. Mais sinon, je suis vraiment une guerrière, j'avance, j'avance. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment la persévérance euh, eh ben, qui, qui fera que vous aurez des résultats. Quoi. Et prendre du plaisir aussi. Wow. Euh, je pense que Sarah on peut la féliciter pour ce qu'elle a accompli merci. la remercier pour tous ses conseils merci. et puis l'encourager pour la suite merci beaucoup merci. Sarah merci c'était merci, génial